Tiens, bah, euh, regarde, chérie, la voiture elle devrait être juste là, enfin euh, dans cette rue-là, je crois. Ou là, peut-être. C'est bizarre, ça, parce que je la vois pas. T'es sûr Parce que pourtant, euh, elle devrait être là. Hein. Non, mais, tu m'expliques comment t'arrives à cette conclusion là C'est simple. Gauche, droite, droite, feu, droite. Gauche, gauche, feu, droite. Gauche, gauche, gauche. Quoi Mais c'est quoi, ça Mais C'est la route qu'on a fait depuis la voiture. Ah, et t'as pensé à inverser le sens de chaque direction de ton fameux parcours pour le retour ah c'est ça, faut inverser le sens. Je me disais qu'il manquait un truc, oh, t'es vraiment la meilleure toi. Sinon, il existe Car, une application vous permettant de localiser votre véhicule à distance où que vous soyez. Stationnement rapide, paiement du parc -mètre à distance, géolocalisation du véhicule, covoiturage urbain dynamique, Mom Car, c'est 9,90€ une fois et c'est tout. Allez on y va Oui. Eric Oui. C'est par là. Allez C'est par là Allez.